Nous sommes à l'aéroport de Frankfurt et nous partons pour Berlin. Les bagages sont chargés dans l'avion. Nous sommes en train d'attendre dans la salle d'attente. Un avion vient de décoller. Nous sommes maintenant dans l'avion et je regarde les consignes de sécurité. J'ai attaché ma ceinture. Je détache ma ceinture. Et c'est maintenant le décollage. Voilà, nous sommes dans les airs. Il fait très beau et nous pouvons bien voir la ville de Francfort. Nous survolons la ville et la campagne. Maintenant, nous sommes au-dessus des nuages. Une heure plus tard, voilà Berlin. Berlin vue du ciel. C'est une ville très verte. Il y a beaucoup d'arbres. Nous commençons à descendre et bientôt, nous allons atterrir à l'aéroport de Berlin. Voilà, nous sommes à terre. Nous sommes dans l'aéroport. Nous sortons de l'aéroport. Nous allons prendre le bus pour aller en ville. Nous achetons des tickets de bus. Puis, nous compostons les tickets. Nous voilà dans le bus, les premières images de Berlin. Des magasins. Nous nous dirigeons peu à peu vers le centre. Voici dans le centre la gare de Berlin, la gare pour les trains, la tour de télévision, les gros tuyaux bleus amènent le gaz dans les maisons et nous descendons place de l'opéra. Nous nous dirigeons vers l'hôtel qui se trouve près de cette belle église.